Alors, Yves Yves qui nous fait maintenant des déli-observations en live, hein, c'est-à-dire qu'il stream en live euh, Donc j'ai calculé 16 fois la qualité de ce que je vous envoie là maintenant Voilà. Moi j'ai la fibre optique chez moi, hein, Voilà, je suis content ah, ah Oui, oui, effectivement il y a des petites voix <rire> et Bonjour tout le monde, Ah c'est trop fort C'est notre petit qu'on a vu dans, le, dans, dans ta déli-observation C'est lui non, c'est la petite sœur. C'est la petite sœur. Salut la petite sœur <rire> C'est trop <rire> chou <rire> C'est beau les internets quand même. Incroyable. Ludovic Lambec, matin et après <rire> Toujours, toujours Ludovic. Si t'es nouveau, sache-le. Le matin aux alentours de 11h. Et le soir euh, aux alentours de 18h. Il y a Sandy qui est là. Bah, Sandy, voilà. Bah tu nous as fait un petit truc tout timide là. Je vois ça, hein. Sandy est arrivé puis... Elle nous a fait un tout petit... Wesh Il ouais. a pas la famille, il a rien Pas le moral, sans dire aujourd'hui. Raphaël, j'écoute en mode sieste. Oh, j'aime pas ça, je vais te dire. Tu veux que je te balance du gros son dans les oreilles Tu vas te réveiller tout de suite, Raphaël Non mais tu crois quoi Que je peux pas crier dans ma cave Donc merci d'être là, Cyramor. Jeannot le Cyclo est parmi nous! Bonjour, bonjour! Salut, Jeannot! Bah, on avait parlé de toi ce matin dans la revue de presse. Pourquoi? Parce que Jeannot, il a rien publié cette semaine. Rien du tout. Rien, rien, rien. Sandy, lol, j'avoue, je suis un tout petit peu à cran, mais avec ta voix, ça va mieux. Oh, bah, tant mieux, écoute. Détends-toi, Sandy. Si t'es à cran, là. Il y a le Raphaël qui me dit. Ah, euh, Bruno Home Cinéma qui est avec nous. Salut tout le monde. Attends, attends, il faut que je remonte. J'ai loupé des gens, là. Oh, il y a qui est là. Bonjour, Bilouk et les gens. Je comprends rien à vos considérations techniques sur Discord et Tutti Quanti, Mais c'est pas grave, je vais m'instructionner. Vive le vélo. Ah, bah alors, Kerviou, tu vois, Team. Euh... <rire> euh, team vieux empoté. <rire> voilà, si tu arrives à venir sur Discord, bah, tu auras fait la même performance que moi. Tu vois, c'est mieux qu'un <rire> qu Paris-Brest-Paris à notre niveau. Fanny, c'est la. <rire> ouais. Je vais le dire comme ça. comme avec Maquiné. Ce matin, je disais Maquiné, là, en ce moment, c'est un peu ma. <rire> oh là là, c je peux pas dire ça sur YouTube à 18h10. C'est un peu de celle, tu sais, la... genre maîtresse dominatrice, tu vois. <rire> et bah, ben Fanny, c'est un peu ça pour Lorrain, justement, parce que Lorrain, il est sur le SAS aussi. Il a pris son, son ticket pour le Paris-Brest-Paris. -Paris et euh, il va nous l'enquiller. J'adore le cyclo. <rire> je suis en plein montage. Ah bah, tant mieux, voilà. Monsieur, la France, la Belgique, l'île de la Réunion, tous les pays étrangers, les plus lointains comme, je sais pas, la Bretagne ou au pire, le, le nord de la France, attendent ta prochaine dédiée observation Dites chouchou qui est parmi nous. Bonsoir Bidou, bonsoir tout le monde, ça chauffe encore aux Champs-Élysées. Ah, Champs ça chauffe encore aux Champs-Élysées. Et c'est hyper dur à dire, dites ça chez vous. Tiens, euh... Dites-le-moi, là, sur sur Discord. Ça chauffe encore aux champs élysées Vas-y, et, et, essaye... Euh... Je fais la flemme. Ah, <rire> Megabike, je j'ai la flemme. Ah non, c'est dur, là. <rire> Draghi, t'es là. Ça chauffe encore aux champs élysées C'est horrible, c'est pire que... Un chasseur, ça, je prends Ah, je, je vois que tu t'allumes, Draghi, hein, mais je ne t'entends pas. Vas-y. Vas -y, vas -y. Ça chauffe encore aux Champs-Élysées. D'accord, donc c'est moi qui ai un problème. D'accord, très bien. <rire> ok, je, je me mets un petit peu en PLS. Je pleure à chaud de larmes. Ok, et puis je reviens. Alors. <rire> ah, le pseudo. <rire> Cunux. <rire> Salut Bilouk. Mardi, j'organise un co vélotaf taf avec 4 collègues qui ont peur de venir à vélo au boulot. Moins de 5 km. Fait en bagnole habituellement. J'espère les rassurer, les convertir avec des avec des des émojis de de bras musclés et un vélo. C'est génial, t'en prends quatre d'un coup. Tu fais dans la la masse là, <rire> la conversion de masse. Ah c'est cool, c'est super cool. Le vrai vélo taf dans toute sa splendeur quoi. C'est-à-dire euh, aider quelqu'un qui redoute un petit peu euh, à commencer. Tu le fais avec cette personne et et ça aide cette personne à ne pas trop se poser de questions ni sur l'itinéraire et tout ça. Il est purement sur la pratique du vélo et puis tu lui fais tes petits conseils. Euh, c'est génial. Abeka est parmi nous. Coucou Bilouk, bon samedi à toi. Merci Abeka, mais, mais, mais exactement la même pour toi. Qui es-tu Abeka, je ne te connais pas. Ou alors tu as changé de pseudo, tout simplement. C'est possible, hein, c'est possible. Je vais investiguer tout de suite. Hein. Je clique sur ton profil, je vois et je ne vois rien en fait. <rire> c'est tout vide. chez toi, chaîne sans contenu. Zut alors, qui es-tu euh, Zizi, ZZ, raconte-nous un petit peu. Home Cinéma, salut Sandy Avec un grand sourire jusque que' derrière les oreilles. Comment ça se passe Bruno Raconte-nous un petit peu. Monsieur Bruno, il, il a fait une reconversion professionnelle. Hein, voilà. Il a décidé comme tous ces gens dont j'arrête pas de parler depuis euh, ce matin, qui ont décidé un jour de tout foutre en l'air, et euh, de faire euh, un diplôme de certification euh, professionnelle de qualification professionnelle euh, pour se lancer dans la mécanique euh, et la vente de vélos. C'est Antoine, t'as monot Ah oui des monos dessus <rire> T'as entendu l'émission de ce matin <rire> J'ai regardé rapidement en rose, ouais. j'étais ouais. en DS encore. <rire> t'as as, as vu le moment où je me foutais de ta gueule ou pas <rire> Oui j'ai vu <rire> Génial. C'est pas vrai, j'ai pas acheté un nouveau vélo juste pour ça ouais. Oh là là, ma petite rue de la Nîmes, ma petite rue de la Nid où j'ai résidé pendant tellement, euh, tellement une vingtaine d'années Ah ça me manque Donc ça c'est les images de 2015 hein. Fanny en maîtresse Non, pitié, ne met pas ça ces images dans la tête <rire> En même temps, t'entends bien quand elle gueule. Allez, hop, hop, hop, on y va, on attaque, on attaque, on attaque, là, on attaque pendant 90 secondes. Faux, à fois, fois, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, Olorin oh, Qu'est-ce que tu fais pour que t'avances pas Deux minutes et parmi nous. Alors, deux minutes. Euh, T'es dans le salon vocal ce matin. À chaque fois, j'ai vu ton nom euh, s'afficher, mais je t'entendais pas. Voilà. Là, voilà. Je vois ton nom s'afficher. Je, je le vois, je le vois, je le vois. Je ne suis pas dupe. Hein. Je le vois. Il n'y a pas de son. Il y a pas de son deux minutes. Non, il y a rien. Non, non. Je fais un clic droit. T'es à 100% de volume. Voilà. voilà. Alors débrouille-toi avec ça. Hein. T'as deux minutes. <rire> en roue libre. Salut tout le monde. Vas-y, accroche-toi deux minutes. Vas-y, hein. <rire> trouve la solution. Mais nous, on n'a rien. On n'a rien dans les oreilles. Salut, Jane de LR Victoire. Salut. À qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu dans la vie Alors, moi, c'est Jeanne, Je suis de La Rochelle. Ouais. Alors, dans la vie, euh, je suis au chômage, malheureusement. Ah, zut. Je continue à dérouler sur le, le chat euh, YouTube, hein, parce que sinon, je vais avoir six mois de retard, comme d'habitude. Que 10 minutes pour l'instant, ça va. <rire> Antoine. Donc j'en étais dans les commentaires de YouTube. C'est vous qui avez la parole, hein, messieurs-dames. Hein Faites-vous plaisir. Hein Le soir, c'est libre antenne. <rire> Comme dans les années 90. Ça, c'est pour Hollande. Euh, euh, dit Chouchou. Euh, Ad taf, les gaz lacrymaux, ça pique. Ouais, dit Chouchou, il est dans l'œil du cyclone. Il travaille sur les Champs-Élysées. Donc euh, forcément, il en prend plein la gueule. Euh, des gaz lacrymaux. J'ai envie de dire soutien, soutine. Funky poulet Oh mais j'adore <rire> Avec la tête du barman de la croisière s'amuse, <rire> C'est trop bon Bien le bonsoir à tous, mais salut le poulet funky <rire> Qui es-tu d'où viens-tu On va appeler ça la boîte à son, le salon vocal de Discord. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, ceux qui savent pas faire. Moi j'ai mis six mois à comprendre, donc euh, je peux pas vous expliquer ça comme ça. On a Space Fox Siramore Ah ben voilà, je vois Siramore dans le salon vocal. Salut, salut Ouais, c'est bon ça, mais c'est tellement sympa de vous entendre depuis le temps que... Y'a que moi qui parle. <rire> c'est bon ça. On on a... Ah, au cinéma, au cinéma, je t'ai entendu. Vas-y, vas-y, vas-y, ici. On va oh, les voix. Ah oui, alors t'es loin du micro. Non, non, non, non, je suis. Euh... Ah, c'est mieux là. Ouais. <rire> deux minutes, il a lâché l'affaire, il a coupé son micro. Mais on t'entend jamais, deux minutes. Non, non, <rire> non, on t'entend pas. <rire> non. Je vois que, que tu t'excites dans quelque chose, mais. Salut tout le monde. Eh hey, salut Guillaume Strasbourg Strasbourg est dans la place, on est en train de trianguler toute la France. Un track à Paris, un cycliste sachant cycler... Oh non, mais c'est vraiment moi qui ai des problèmes de diction. chance <rire> Salopard. Un cycliste sachant cycler, de savoir cycler sans son cycle. À ah, La fin est plus facile quand même. C'est sportif là, ce que tu vas faire. J'ai envie d'avoir un petit peu peur là, je suis effrayé. Tu es en train de me dire que tu vas faire 10, 15, 20... En marchant, 10, 20, 40 en route et 30, 65, 50. Eh ben, ça fait peur. Et le vélo. Ah, Raphaël Gans aussi qui fait des... des tentatives de nous parler. Raphaël Ouais, je suis là Eh oui, nickel, ça ok. Marche, ouais, ouais, ouais. Il y a comme ouais, une petite. Je me mes copies. Du coup, j'écoute Ah, hein. ah d'accord, ok. En même temps. Très bien. Welcome aboard ouais, Merci. On va pas trop te solliciter du coup. Hein. On va te laisser corriger tes copies. Et puis on va dire des grosses bêtises comme ça, ça va t'énerver. Et puis tu vas, <rire> tu vas mettre des mauvaises notes aux élèves hein hmm C'est ne mets pas de mauvaises notes aux élèves. <rire> <rire> ah ouais Ah oh bah d'accord, attends, comment ça bah C'est dégueulasse, mais le progrès arrive trop tard, moi je n'ai pas connu ça. Hein. <rire> J'en ai eu des mauvaises notes, moi. Je me suis fait saquer, hein. ah, Je peux te dire, au bac, au bac, en philo, oh là là, je me suis fait mais défoncer, quoi. Tu m'as pas battu, oh, Billy C'est pas possible. En philo, j'ai eu 6. Tu m'as pas battu. Ah, alors, si, si, je t'ai battu. Mais non. Vas-y, vas-y. C'était un sujet sur la valeur du travail, ok Et euh, donc, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai balancé sur les profs. <rire> donc, bah, j'ai eu un 3 hein, en philo, un hein, coeff 7 tout va bien. Et bonsoir, c'est deux minutes qui a résolu son problème. Oh, yes Deux minutes est parmi nous, là, monsieur Alors, t'es dans quel pays T'es dans quelle contrée lointaine euh, je, je. Attends, me dis pas, me dis pas, je dirais le Tadjikistan. Ah, c'est froid là <rire> T'es à Lyon Exact. Ah non, ça fait plus d'une semaine que t'es sur place, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Je bouge la semaine prochaine. Ah, bah oui, je te conseille parce que là, là c'est on est en public, là, tout le monde sait que es deux minutes t'es à Lyon, donc euh, là, il y a le GIGN qui arrive. Hein. Parce que je fais un peu de contexte hein, pour les autres qui comprennent pas. Mais euh, parce qu'avec deux minutes, on converse en messagerie privée. Et en fait, il est jamais au même endroit de la planète ou de la France. Voilà, tout simplement. Donc euh, je me moque de lui, je dis toujours qu'il est en cavale. Et ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est. Il m'a envoyé quand même une carte postale de Guadeloupe la semaine dernière. Tu vois Et puis une fois, t'étais où Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi un petit peu à tous les pays où t'as été cette année là. Deux minutes c'était ah, surtout de l'année dernière, j'étais parti en Nouvelle-Zélande et puis un petit peu en, en Australie. Et puis ouais, et puis un puis petit peu. En, en France quand même, je suis un ouais. petit peu récent. Ouais, puis là, tu étais un étais de petit de peu, un peu, étais un peu en Guadeloupe, peu hein Mr. Cote, chat sauf encore au sang gélifié. Chat sauf encore au sang gélifié. Ça, c'est facile. Bah ben non, fa... Alors, pour moi, c'est facile. Chat sauf encore au sang gélifié. Ok, essayez sur le chat, sur le, le salon vocal. Chasse, sauf encore au sang gélifié. Voilà, monsieur Cote, c'est facile en fait. Hein. Euh, essaye encore. <rire> tu vas pas nous la faire. Hein. Voilà, même pas peur. Hein. Oula, j'ai scrollé, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai parti loin, loin, loin, mais loin dans les limbes. Bruno, peut-être le... que je changerais pour euh, faire brasseur. Hein. C'est aussi une un bon métier. Ah, je sais pas, j'aime pas la bière, <rire> mais en tout cas, ça elle le vent en poupe, hein, je peux te dire, hein, parce que plus il y aura de cyclistes, plus il y aura de brasseurs. J'ai le vivi. Bon, ciao le live, il euh, y en a qui doivent passer, euh, poser une roue qui a perdu un rayon en magasin. Ah, oups, oui, oui, ça, il faut pas traîner, surtout, hein, si vous pétez un rayon, faut pas attendre, parce qu'après, tempête, 3, 4, 5, 6, 7, d'un coup, quoi. Donc, euh, et après, euh, c'est la jante qui morfle, donc c'est pas rattrapable. Là. Donc, dès que vous avez un problème de rayon, il faut vraiment réagir très vite. C'était un, un pas pro type parce que je suis pas du tout pro en mécanique Mais c'est d'expérience parce que ça m'est arrivé et que je me suis dit Oh tiens j'ai un rayon qui est pété puis le lendemain matin je suis parti bosser Et puis le soir je suis rentré il m'en manquait 5 des rayons donc, euh, voilà. Après ça fait l'effet boule de neige hein. C'est vraiment euh, flippant hein. Et puis après dis, quand t'as une roue sur laquelle il te manque 5 rayons euh, Bon c'était quoi c'était une 32 ou 36 rayons je sais plus euh, 36 c'est beaucoup quand même c'est 32, ouais. Mais bon, euh, voilà, quoi, avec, euh, avec le gros cul de Bilouk là-dessus, euh, je peux te dire, on voit rien en plus, donc... Euh ça fait tout bizarre dans les fesses J'y baguette Encore en arrêt Mais c'est parfait Lance ta web radio Et invite les vélo taffeurs <rire> Non non mais J'en peux plus J'ai des collègues Qui viennent me rendre visite à la maison On se parle On fait des conf calls J'en peux plus Je suis pas fait pour ça Je suis pas fait pour ça Je veux bosser Je veux vélo taffer Je veux retrouver ma vie Voilà Je suis pas fait pour être... Personne n'est fait pour être enfermé à la maison avec, euh, avec la qui te surveille, tu sais, avec son regard de, de, de proviseur là, du, du lycée, là, son petit regard pincé là, avec les yeux à moitié fermés qui dit euh, surtout tu ne bouges pas ton bras gauche hein, sinon je le saurai. Alors, Vélo T'a Forge qui demande à quand une collaboration avec Pose Vélo Bah, tiens, justement, la Meca Bike, bah, euh, non, il n'y a pas de collaboration prévue. Euh, ils font un truc qui est génial et qui est génial comme ça. J'ai pas besoin de venir foutre mon grain de sel là-dedans, c'est super. Je suis, je suis fan, je suis fan transi hein, de pose Vélo, vraiment, donc Pause Vélo c'est sur Youtube, c'est sur euh, euh, Soundcloud et c'est donc c'est un podcast, voilà où il y a toute une team, ils sont beaucoup là-dedans et puis il y a des nanas aussi qui parlent et c'est super frais, c'est super et puis surtout j'apprends énormément je me suis surpris, j'ai cliqué quand j'ai découvert cette émission Pose Vélo, j'ai cliqué sur euh, un, un numéro qui parlait du Tour de France, je me suis dit bon voilà le Tour de France, ça me gonfle à moitié j'en ai un peu rien à foutre hein c'est pas ma pratique du vélo à moi tout ça je connais pas je suis pas les athlètes et tout ça même si j'adore Sagan parce qu'il est super fistole donc j'aime bien euh, mais euh, voilà et en fait et en fait euh, si vous allez sur écoutez le, le podcast de pause vélo sur le Tour de France vous allez apprendre des trucs mais vous pensiez même pas c'était mais super captivant c'était génial donc euh, je vous le conseille voilà Laurent il y a du bruit chez toi tu essayes de communiquer mais on entend que voilà on entend que <rire> bon courage <rire> Laurent, bon courage, soutine <rire> comme si t'avais un vélo mais pas de pédale quoi Alors, en attendant j'ai baisser un petit peu parce que ça fait vachement de bruit Mais bon courage hein Alors, On est tous avec toi Voilà, Je suis loin là Ah vélo jaune qui arrive il y... il, a raté... il a raté son plop Vélo jaune il arrive toujours à... en faisant un plop <rire> Là il fait que <rire> peu la honte. Oh là là, les Vélos jaunes c'est tellement pourri, tu rates ton plop quoi. Paul que peut, il est même pas effacé, il a laissé puis il a rajouté plop en dessous. Mordeur pardon. C'est très private joke. Non parce que vélo jaune quand il vient dans le chat, il commence toujours en posant un plop. Voilà. Mais là il a raté son plop, je trouve ça trop bon. Pardon, excusez-moi, je suis demandeur. Happy Cat, coucou les vélos addictifs. <rire> c'est pas mal dit, c'est pas mal résumé. Ouais. Oli Vélo est parmi nous. Salut la compagnie avec des lunettes de soleil. Salut Oli. Euh, Laurent Vieil, désolé, souci de micro sur mon casque, branché sur mon téléphone. Bah oui, oui, <rire> on a vu ça. Soutien, soutien. Funky Poulet, ah oh, décidément, j'adore. Euh, bah écoute, je suis un étudiant qui s'est mis au vélo urbain après avoir mis à la casse sa voiture dit-il hein, avec un smiley qui pleure quand même. Hein. À la base, je suis vététiste. Ah, désolé, non, on savait pas. On pensait que tu faisais du vélo. Ouais. Vététiste. Avec tes euh, avec suspensions, tout ça, les trucs avec des gros pneus. Hein. Raphaël, il y a beaucoup de bruit dans hein, tes corrections de copie. Tu m'as l'air un ouais, peu. plus de mes failles, hein. Pardon. Ah oui, c'est ça, tu, tu m'as l'air un petit peu nerveux là. N'hésite pas à mettre euh, du push to talk, par exemple, à ce moment-là. <rire> Comme ça, quand tu veux ouais. parler, tu, tu appuies sur un bouton. J'ai commencé par le VTT, moi aussi. Ah gosse. Jane à l'air, victoire. Bah oui, après, ça dépend ouais. de l'endroit où on grandit, quoi, c'est ça le truc. Moi quand j'ai grandi, bah, ça, ça existait pas le VTT quand j'ai grandi <rire> Pardon, hein. j'ai 42 piges. j'ai pas 60 ans. J'ai mais... grandi, en... grandi en région parisienne, moi, pourtant. Et qui c'est qui m'a parlé de... pour monter sur les trottoirs <rire> Balance ton nom, balance ton blaze. on va te voir à l'antenne. Tu ne pourras plus te cacher. Et, et puis là, là on n'entend plus. Ah, comme deux par hasard, voilà. Hein, hein. Moi, ouais, c'est vélo. J'ai dit, le VTT à Paris, c'est pour sauter les trottoirs. Ah, ah pour sauter les trottoirs. D'accord, ok, c'est bien. C'est un peu comme les SUV, quoi. Ah, c'est deux minutes qui étaient là. Un peu comme les SUV. C'est ça, hein, AV. Eh, en fait, le VTT, c'est le SUV du vélo. Moi, hein ouais, j'ai un vélo de route, mais je, je vais quand même sur les trottoirs. Hein. Oh, vilain C'est pas bien C'est pas bien les trottoirs, c'est pour les piétons. Oh, bah ça dépend, hein. c'est vraiment exceptionnel. Hein. Non, mais surtout avec... Un... Ah oui, d'accord, oui. Bah, hésite pas à descendre de ton vélo et à marcher à côté, dans ce cas-là. Voilà. Ouais. C'est plus cool, quand même. Et je me rendais compte que, je, au lieu de vivre ma ville, au lieu d'en profiter, je la subissais. Voilà. Je subissais les bouchons en bagnole et je subissais les, les aléas des transports en commun. Euh, punaise, mais qu'est-ce que c'est fatigant? Mais je suis plus fatigué quand je fais deux heures de transport en commun par jour que deux heures de vélo, tu vois. Alors que à vélo, dans l'inconscient collectif, tu transpires, c'est fatigant, gna gna gna, tati tata, ta, tu voilà, et tout ça. Bah finalement, non, j'ai plus la pêche quand j'arrive au boulot et que j'ai fait 45 minutes de vélo que quand j'ai fait une heure de transport en commun. Oui, parce que non, en vrai, bah, c'est ça, c'est plus rapide à vélo, hein beaucoup plus. Ah tiens, je vais vous laisser l'antenne. Je vous laisse l'antenne faut que je gère un truc là pendant 4 minutes, ok Ok. Soyez sage. Oh, je dirais c'est peut-être des fatigues différentes, en fait. Parce que dans, dans les transports en commun, bon, c'est vrai qu'il y, y a ce côté, on est passif, on, on subit euh, effectivement le transport en commun, on subit la ville un peu. Et euh, Parce que là, on, on est là, on est assis ou debout éventuellement, mais on, on est là, on bouge pas et puis... Euh, on, on regarde soit si on, si on a la possibilité on regarde la, la ville par, à travers le, les vitres ou alors on regarde les, les gens qu'il y a dans le bus si on peut pas regarder la ville donc euh, <rire> c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que c'est toujours un peu la même chose ouais, alors qu'à qu vélo, à vélo c'est toujours, toujours un peu différent même si euh, euh, comme on passe un peu toujours dans les mêmes endroits on connaît donc euh, on connaît le, le point mais il y a toujours un, quelque chose d'un peu différent je trouve c'est les sensations, c'est euh... un, un peu La fatigue de des en commun, c'est de la fatigue qui va s'assimiler à celle qu'on a au quotidien, avec le bruit, avec les gens, etc. Alors que le vélo, ça va permettre de sortir pas mal de tout ça, quand même. puis il y a l'air, oui, hein, c'est le... vrai. Et puis ça, ça dépend de ton terrain de jeu. Si t'as des côtes, ou si t'as des descentes, ou si c'est que du plat, ça dépend ouais, de, de ton terrain ouais. de jeu, quoi. C'est vrai que les trajets intégralement ville à vélo, ça va être quand même assez dur, alors que moi, je sais que j'ai pas mal de pistes cyclables libres type campagne, etc. Et là, ça permet vraiment de complètement sortir de la journée, quoi. Eh, hey, mais c'est bon, là. Je voudrais pas vous déranger, mais vous êtes bon, là. C'est cool. Merci. Vous m'avez tenu l'antenne, mais alors d'une force terrible. Bon. Non, en fait, ils sont tous partis. Bon, bah, merci d'avoir tenu l'antenne, c'est vachement sympa. C'est super cool, et puis euh, j'ai écouté un peu, c'était euh, non-stop. Hein. C'était propre. Vélo Jaune, tu t'en sors avec ton plop alors C'est bon Dis donc, il y a du monde dans le salon vocal. On a deux minutes, on a Antoine, on a Happy, on a Draghi, on a Frino, on a Guillaume SXB. Euh, on a Home Cinema, on a Jane2 à la Victoire, on a Juno Vivi. Oh là là, Juno Vivi, ça fait beaucoup de bruit chez toi. Pardon, pardon. Laurent est là, il a coupé son micro. Mekabike, Nono Vélo, Psien, Raphaël Gans, Space Fox, Moore et Vélota font jouer. Ça en fait du monde. Hein. Donc, la fin des années 90, hein ouais. avec un modem 56K qui faisait. <susique> <susique> Attendez, arrêtez, ouais. arrêtez tout. Arrêtez tout. 4 arrêtez tout. Girl on Bike est parmi nous. Hein, monsieur. Oh Hello, ouais. j'arrive à l'instant. Ouais, welcome y a au a Une demi-heure, <susique> quoi. Ah Arrêtez oui c'est y, y a un décalage vieille. de plus d'une demi-heure Parce que j'ai eu le temps d'aller réparer ma roue Et de rentrer chez moi <rire> Oh non c'est pas du jeu Nono Vélo Bonjour à ceux qui l'iront Dans deux ans alors Oh non <rire> oh, putain, il me lâche pas Attendez, il y, y a plein de vachement bonnes bières Enfin, il paraît qu'elles sont vachement bonnes Chez nous, euh, le frigo on est plein Et euh, le garage on est en regorge Il n'y a pas de problème, c'est juste que je ne sais pas l'apprécier Moi je, je bois que de la bière euh, Aromatisée à la pêche ou à la cerise voilà. Voilà. désolé <rire> Bloquez-moi hein, si ça vous la plaît La Ruby. <rire> ouais exactement, la Ruby. Un truc qui apparaît qui demande si on peut lui en, en envoyer par email là, Des bières, justement et Vous vous souvenez Non, vous vous souvenez pas, vous êtes trop jeune hein à une époque il y, y a un mec qui s'est mis à vendre du vin euh, par euh, internet et donc euh, il fallait que tu donnes plein de sous pour recevoir une clé USB euh, qui débouchait sur un robinet et donc tu il y a des gens qui pensaient. Il <rire> y a des gens qui croyaient. <rire> Putain, on est loin du vélo là. Il y a des gens qui croyaient qu'en branchant une clé USB avec un robinet de l'autre côté, on pouvait te livrer du vin à domicile. Voilà, tu tournais le robinet et tu remplissais ton cubi. Voilà. <rire> bon. Passée. Ça sent l'histoire personnelle. Non, <rire> le con, non. <rire> <Jamais>. <rire> non, non non. non, non. Tu vas pas mettre des freins route avec des cocottes freins à disque sur un. des Oh, des freins route sur un. Ah, oh, sur un cargo! Ah mais tu le freines. En route, le feeling, le feeling, faut sentir quand on freine avec un cargo. Mais non, mais sur un cargo, sur un cargo, euh, c'est pas possible. Tu freines trois fois, t'as plus, plus de patin Le budget patin, ouais, c'est sûr. Mais attends, le machin, il pèse quand même 87 kilos, quoi. Non, non, non, non, non. Non, non, Laurent. Fais pas ça, fais pas ça. C'est une sottise. C'est une sottise. Mr. Cote, Laurent communique en morse. <rire> oui, oui, oui, oui, oui, il a essayé. Putain, je suis en retard. Euh, vélo jaune, même pas mal. Ah, <rire> bah oui, mais avec ton bloc et ta putain. Là, franchement, tu t'es pris les pieds dans le tapis, puis tu l'as laissé, t'aurais pas dû. Ah, j'adore. Ah, <rire> je passe un très, très bon moment. Bon, oh, madame, monsieur, quand même, Vélo jaune, vous cliquez sur son profil, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. Il publie des trucs quand même vachement fun. Euh, la barge de Détection, tiens, salut beau gosse. Oh, vas-y, euh, tu reviens quand tu veux, beau gosse. Euh, bah, t'as pas vu ma gueule. Un petit nounours, moi aussi ma première pratique du vélo sérieuse, c'est le VTT. Un Sun tout rigide, au milieu des années 90. Bah oui, au milieu des années 90, c'est euh, magnifique ça. Milieu des années 90, euh, on faisait des bons VTT en acier, donc il y avait pas besoin de mettre. On faisait du tout rigide parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de suspension parce qu'on faisait pas de l'alu à deux balles. Voilà, hein. Ça serait pas. Mmh c'est pas fou quand même, non hmm Jeannot le cyclo, le SUV du vélo, c'est le gravel. Oh le péteux Et un fat bike sur la boue, c'est vachement fun. Bah, non, en fait, c'est fun partout, en fait. Hein. Moi j'ai essayé Mais c'est génial T'as as, l'impression D'être sur ben, Vraiment sur un overcraft quoi Sur un coussin d'air C'est vraiment Une super expérience C'est marrant comme tout Et tu sais quoi Ça fait euh, Depuis 2014 Que je fantasme J'ai vraiment envie De m'en payer un hein. Mais juste Juste pour aller N'importe où quoi N'importe où Même pour vélo taffer Je vois des mecs Qui vélo taffent En fait bike, Et je me dis Putain ils sont bien là Ils sont ils ont le swag Ils sont le peinard euh, oh, Ça fait rêver quoi. Pareil il rien Davidson il n'y a aucun rendement, c'est une tondeuse, une Harley Davidson, c'est un deux temps, quoi. ça pue, ça avance pas et ça fait un bruit énorme, mais, euh, mais c'est du plaisir quand t'es dessus, il voilà. enfin, faut le trouver le plaisir avec une Harley, mais, euh, mais bon, il y en a un peu, puis après as, tu ne sens plus tes bras en fin de journée, non plus, non, n'achète pas une Harley, c'est vraiment une tondeuse. Sandy, faut pas dire que c'est de la brandette de morue, il faut dire que c'est de la purée avec du poisson. Ah, la vieille technique. Tu y arrives, toi, comme ça Ok, je vais... vais tenter. Hein. Un Un trac à Paris. Le mieux, c'est un Linux noir. Putain, je suis en retard. Le Terre. Bon, bah, rebonjour. Salut, Le Terre. Catgirl. Vive Linux. Mais c'est vrai, toi aussi Toi, toi aussi, t'es dans le, le côté obscur de Linux, là où on, on comprend rien de comment ça marche C'est vrai Vraiment Scubaik, ouais. comment tu fais trop bien le bruit du modem? Ah, ça me fait plaisir! <rire> en même temps, je me demande s'il se fout pas de ma gueule. Un truc à Paris, waouh, l'arnaque, la clé USB à 20. Bah oui, bah tu m'étonnes, mais ça existait vraiment. Mais Faites des recherches sur Google, c'est fascinant. C'est fascinant, ce mec en a vendu à l'appel, quoi. À la pelle. Après, il s'est fait choper tout ça. Il y a, il y a, le, il y a la FBI, la NSA <rire> qui sont arrivés chez lui. Mais le mec a quand même réussi à vendre ses foutues clés USB avec un, un robinet pour vendre du pinard. Alors ça me fait marrer parce que et des fois, on me demande des conseils, euh, genre en mécanique. <rire> en mécanique, mais je suis une bille totale. Je, je peux pas parler de mécanique. C'est comme des shampoings, un bilou qui peut pas en parler, il a pas de cheveux. Vélo taf en joué. Ok, alors toi, je peux te dire que tu vas prendre. Le deux... mal. Tu vas. pas de mal des sauve. Hein. Il a un vélo pourtant, donc il devrait savoir faire. Alors, tu vas te prendre deux heures de colle, vélo en jouer, et puis tous ceux qui ont commenté derrière, là, hein, et euh, donc deux heures de colle pour nous, nous connaître ta voix et ta vraie voix au lieu de nous mettre un robot aux caméras, ok hein Laurent Vieille, je sais pourquoi mon fils m'a refourgué ce casque-là avec un micro pourri, l'escroc. Ah, <rire> je connais tellement ça. Moi c'est pareil, je récupère toujours les câbles de chargeur de téléphone qui marchent une fois sur deux. cest à le téléphone qui dit je charge, je charge pas. Je charge, je charge pas. Je charge, je charge pas. Ça fait vu, vu, vu, vu, toute la soirée. C'est une ancienne campagne anglaise, de toute façon, ils sont encore au Moyen Âge. Ah oui, c'est un, un dom tom anglais ça, la Normandie, bien sûr. <rire> Oh <rire> putain, il y a 4 girls qui est là, il va pas être contente. <rire> le terre, euh, je reviens d'une sortie en fixie, dans les manifestations dans le 8e arrondissement, c'était rock'n'roll. Ah bah tu m'étonnes, oui. Ah oui, t'étais dans l'œil du cyclone là. 4 girls qui est morte de rire. Mais j'y peux rien, j'ai un, j'ai pas un bon son sur la caméra. Ah bah oui, je te confirme, quatre girls. Mais pourquoi il y a qu'un côté C'est ça qui est fascinant quand même. Ouais, qu mais je suis un vieux moi. Je <rire> euh, vais avoir 50 ans. Ah ouais mais ça me rassure Ah bah vas-y mais parle plus souvent, vas-y, vas-y, bah, je me sens pas bien avec tous ces jeunes là. Et one Pino, demain je pars au ski. Euh, ah j'ai envie de te bloquer tout de suite. J'ai envie de envie de te virer d'ici, hein Mais profite bien quand même avant, d'accord Bisous. À dans 6 mois mmh. Clémentine Tangerine est parmi nous, re-coucou et bah décidément, j'arrive à chauffer tes lives en ce moment. Aujourd'hui, wouhou Aliasu donc. Hello, 24 kilos de vélo... Hein, j'imagine. À l'aller et 13 au retour ce soir. C'est vrai que t'es pas rentré, en fait. Hein. Tu m'inquiètes, Elias Lou. T'es à mi-chemin, là. <rire> il, enfin, il manque 11 km pour le retour. T'es pas chez toi. T'es pas, pas dans ta maison, là. T'es chez quelqu'un d'autre. Oh, Lord, hein. Ah, mais si vous connaissez Linux, vous connaissez Latex. C'est pas en couille là. Euh, prononcer Latex, c'est différent de mes soirées, tu blesses. Je <rire> sais même pas si c'est sérieux, en fait. <rire> <rire> Roro, je sais pas. Alors Clémentine, je suis à la fois sur Youtube et, et le Discord, mais je me suis mute parce que je fais du montage vidéo. Donc tu es sur Youtube, tu es sur Discord et tu fais ton montage vidéo. Euh, Clémentine, tu f... comment ça, tu fais du montage vidéo Et pourquoi on ne voit pas tes montages vidéo Pourquoi tu partages pas Pourquoi on ne voit pas Il y a du vélo dedans Tu es avec ton vélo Tu filmes avec ton vélo Vas-y, raconte Ça intéresse tout le monde, là. La France, la Belgique. Tiens, les Belges ne sont pas là ce soir. Où est-ce qu'ils sont Clémentine je ne t'entends pas, Clémentine. Tu fais ton montage vidéo, là Pendant que... Tu fais du montage vidéo pendant un live de Biouk. Je me sens pas bien, là. Je me sens pas bien. Et alors... honteux Non mais, alors, attends, attends, attends. Je veux pas faire ma diva, mais quand même Y a des nanas qui viennent voir le live YouTube, et en plus, elle est sur Discord, et elle te met un petit micro barré parce qu'elle veut pas... parce qu'elle fait un truc en même temps. Et elle est à l'heure pour les commentaires en plus. Je suis oui sûr. et en plus elle suit là, hein On peut pas faire les deux enfin. Salut. Ah ouais Yay yeah Ouh salut Clémentine comment vas-tu Ça va et toi Mais ouais tranquille. Bonjour tout le monde. <rire> je suis en train de faire du montage vidéo mais je suis un peu euh... ouais je suis beaucoup sur YouTube en fait. Je... Le, le montage n'avance pas beaucoup, je dois avouer. Mais pas encore sur mon vélo. Ah mais il faut, il ça faut viendra. Ah c'est cool Mais ouais mais il faut que je m'achète une, une caméra. Une, une petite caméra embarquée ouais, c'est-à-dire que d'habitude tu filmes avec euh, téléphone, appareil photo, tout ça. Euh, ouais. Genre réflexe ouais. et compagnie. Ouais. Ouais, donc euh, sur le vélo c'est pas trop pratique. Oui parce que toi <rire> toi, toi tu blogs beaucoup avec des photos et tout, mais les trucs qui, mais qui retournent les yeux, quoi. Ouais. D'habitude, enfin, euh, depuis euh, quelques années, c'est surtout les photos et j'essaye de faire un peu plus de vidéos, mais euh... ouais ah, pareil. Non, mais là, attends, mais les photos changent rien, c'est super beau. En plus, voilà, tu bouges, <rire> tu voyages euh, outre-Manche et tout, donc euh, euh, euh, c'est super. Euh, enfin, voilà, bon, c'est beau. Enfin, wow, je, suis je, je suis un fan de photos, donc euh, moi, j'aime bien regarder ça. Mais euh, voilà, mais je savais pas que tu faisais du montage vidéo, et puis alors, voilà, bah, tu mais fais si, du vélo et tout. Interdus. Et eh ben alors, euh, bah voilà. Mais attends, attends, c'est dur que si, si je clique là sur toi, là. Enfin, euh, euh, c'est en tout, tout, tout bien, tout honneur. Hein. Euh... Vas-y, vas-y, clique-moi dessus. <rire> non, non, non, arrête. Attends, ma femme m'a femme regardé ça. <rire> je suis pas bien, là. <rire> clique-moi dessus. <rire> Il vient pas de se passer. Oh, ouais, mais attends, mais si, t'as une chaîne avec des trucs. Oh là là, s'abonner. Oh là là, s'abonner, <rire> mets ta clé. Ah, mais c'est génial, c'est cool Scotland. Ah oh là là. Tu ouais, sais quoi quand je. Bah, Vas-y, continue ton montage, sinon on va jamais y arriver. Ok oui, hein Voilà, hein je me remue. Hein Allez, bisous, à bientôt. <rire> J'étais vachement content de continue, te, continue, te parler. Je vais continuer de suivre sur YouTube. Hein, bah pas. Cool, cool, cool. Super, super. Et moi, je te je suis, suis sur, dire, sur Twitter. Voilà. Et puis, je suis abonné sur YouTube maintenant. Tu auras une, une oh. notification. <rire> oh, bisous, bonne soirée. Grave. Allez, une bon courage. Merci. Salut. Alors, oh là là, <rire> je reconnecte au, au, au chat YouTube et je vois un commentaire de Catgirl qui dit « Oh oui, latex Avec un smile qui fait des gros cœurs. <rire> Attends, il va falloir que je remonte pour avoir le contexte. Donc Eliassou qui nous disait « C'est 24 km à l'aller et 13 km au retour » et qui nous a dit « Voilà, parce qu'il a fait des gros détours ce matin, il s'y fait plaisir. » Tout simplement. Vous avez entendu Clémentine C'est super frais C'est super frais. Bon ça me pas trop sens. comme un une <rire> je parle trop comme un jeune. Ou ouais. là je, je cumule les tards. Et tu es à l'heure, <rire> mon Dieu, tu es et, à l'heure. Et voilà, voilà. Incroyable. Moi je suis, je, je suis dans les temps. Je suis dans les temps, je suis bien. J'ai rien lu sur Discord, mais euh, voilà, euh, je suis dans les temps. Donc ce que je vais faire. Non, en je... Fait, les gens ils ont été gentils, ils ont arrêté de lancer oui, des Oui, c'est ça, mais ils, mais, mais ils le savent, ils le savent. Voilà, ça a commencé depuis plus d'une demi-heure. Non, c'est bon, c'est mort. Ça ne sert à rien de commenter. <rire> il n'y aura plus rien. Là. Bon, monsieur, il est 19h42, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête. Il y a une je... qui t'attend avec le fouet. <rire> non. <rire> non, ça s'est maquiné. <rire> bon, allez, euh, un gros bisou à tout le monde. Merci à tous d'avoir participé dans le salon vocal, euh, sur YouTube, euh, euh, dans le chat et tout ça. C'est super. J'ai beaucoup Bonne plus euh, suivi les, les commentaires que ce matin. Hein C'est très bien. Parce que ce matin, j'étais trop occupé avec la rue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, passez un bon dimanche, un bon samedi soir, un bon dimanche. Allez rouler autant que vous pouvez. Profitez et pas tout le monde qui peut le faire. Voilà, allez, un gros bisou, salut